Bonjour à tous, donc je voulais dans cette vidéo introduire une courte vidéo où Emmanuel Macron nous annonce euh, le crédit carbone, donc euh, via euh, une carte carbone. Donc euh, pour introduire euh, cette courte vidéo, je voulais vous dire que le nouvel ordre mondial avance sur deux jambes, que sont le covidisme et l'écologisme pour instaurer une dictature unique mondiale. Je, je pense que je ferai une vidéo plus approfondie euh, sur, ce, sur cette idée. Euh, là, je vais vous parler euh, brièvement de la dimension euh, écologiste du nouvel ordre mondial. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le, la, la thèse du réchauffement climatique lié à l'activité humaine est une fumisterie. Euh, par contre, effectivement, il y a bien un dérèglement climatique perceptible, euh, mais ce dérèglement climatique est lié aux chemtrails, c'est-à-dire des épandages de produits chimiques euh, dans le ciel par des avions. Et euh, ces chemtrails, donc, ce sont essentiellement des nanoparticules d'aluminium et de barium et euh, il faut savoir qu'il y a des machines qui envoient des ondes électromagnétiques dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, pour modifier le climat. Euh, là je vous renvoie aux machines de type ARP. Il euh, y a une antenne très connue en Alaska, mais il y a aussi euh, au moins une antenne en France, et dans d'autres pays bien évidemment. Euh... Donc, euh, ce, ce réchauffement climatique euh, lié au, au, à l'activité humaine et euh, au gaz à effet de serre, CO2, euh, en fait, sert à installer euh, l'agenda du nouvel ordre mondial. Il faut aussi savoir que euh, le CO2 euh, est vraiment euh, très, euh, très euh, faible euh, dans, dans l'air, En fait, puisque c'est 0,04% de l'air est constitué de CO2. Donc euh, déjà, rien que ça, il y a un problème. mais je pense que je ferai une vidéo euh, euh, aussi sur la, la fumisterie du, du réchauffement climatique euh, lié aux, aux activités de l'homme. Sachant que sur ma chaîne, euh, euh, si vous cherchez bien dans les playlists, vous trouverez des, des, des conférences là-dessus. Euh, en fait, le... Le réchauffement climatique euh, lié euh, à l'homme sert à installer les éoliennes, qui sont un marché euh, à milliards, euh, un énorme business en fait, euh, qui, qui sert surtout à, à faire gagner beaucoup d'argent à certaines personnes. C'est un nouveau débouché euh, pour le capitalisme, alors que les éoliennes sont... Euh, des figures, le paysage, sont extrêmement coûteux euh, à produire et euh, pour un très très faible rendement. L'écologisme le, le, du nouvel ordre mondial euh, sert aussi à promouvoir les, les voitures électriques qui deviendront obligatoires euh, dans quelques années, hein, dans dix ans ce, ce sera obligatoire. Euh et ces voitures sont limitées et très contraignantes, puisque euh, elles ont une faible autonomie de quelques centaines de, de kilomètres et euh, un temps de charge assez long, euh, je crois, euh, trois quarts d'heure, une heure, pour, euh, pour l'équivalent d'un plein, entre guillemets. Donc là, il s'agit surtout de restreindre nos libertés. Hein. Euh... Aussi, le, le, ce, ce, ce, cet écologisme, c'est à promouvoir les insectes dans l'alimentation. Il y a des études qui ont démontré que euh, l'exosquelette des insectes donc, qui contiennent de la chitine euh, est cancérigène. Ça peut provoquer un cancer de l'estomac. Le réchauffement climatique euh, sert aussi de prétexte à l'instauration de toujours plus de taxes, toujours plus de normes contraignantes. Là aussi, il s'agit de raqueter les peuples et de restreindre leur liberté. Et donc là, j'en viens à la, à la fameuse carte carbone qui nous, qui nous pend en nez. Hein, dans quelques mois, dans quelques années, euh, je pense que euh, la carte carbone sera instaurée. Euh, c'est-à-dire que euh, chacun aura un crédit carbone alloué pour une période de temps, admettons un an et euh, il ne pourra pas dépasser ce, ce crédit sachant que euh, les riches pourront toujours acheter les plus riches d'entre nous pourront toujours acheter des crédits carbone et les plus pauvres par contre seront limités dans leurs déplacements, dans leurs achats euh, euh, lorsqu'ils auront dépassé leur crédit carbone c'est à dire qu'à chaque achat sera, euh, sera déterminé euh, euh, un coût carbone en fait comme déjà il, ça se fait pour, les, pour nos voyages en avion euh, ou euh, en train le, le, le, le coût carbone est calculé euh, voilà donc ces crédits seront aussi échangeables entre nous voilà bon visionnage En effet, nous ne relèverons le défi du climat que si nous sommes capables de convaincre nos grands partenaires parmi les pays développés dans le cadre de l'OCDE de prendre des engagements maximaux d'émissions par habitant. Et je souhaite que nous lancions dans cette initiative structurante pour à la fois remobiliser et permettre d'avoir un système de contraintes. Yeah. The world's first c'est le premier crédit card ever à stopper vous de dépenser trop. Pas basé sur vos fonds disponibles, mais plutôt sur les niveaux de CO2 émis par votre consommation. Do vous aide à suivre votre impact climatique et assure que vous réduisez de 50% en accord avec la recommandation de l'ONU 2030. Recommendation. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez m'aider dans mon travail de réinformation, euh, likez cette vidéo, partagez-la. Et euh, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le nouvel ordre mondial.